Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve très en retard pour le bilan lecture du mois de mars. Je suis vraiment pas assez organisée, hein. je tourne une fois par mois. Et bref, j'ai pas eu le temps, et voilà, désolée. Donc le mois, les bilans de mars arrivent en mai, et euh, j'espère que le bilan d'avril arrivera aussi en mai, <rire> Comme ça se remettrait un peu dans l'ordre. Bref, qu'est-ce que j'ai lu au mois de mars J'ai commencé par Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine de Mona Cholet qui est un ouvrage de sociologie, tout ça, de féminisme. Parce que c'est vrai que je lis pas du tout euh, d'ouvrages théoriques d'habitude. Je, je, je lis essentiellement de la fiction, essentiellement de la fiction jeunesse en plus. Et euh, ça me manquait un peu de me plonger un peu dans des ouvrages un petit peu plus théoriques, un petit peu plus universitaires. Parce que, mine de rien, on approche aussi des choses comme ça. Donc j'avais ce livre qui traînait un petit peu et euh, ça a été extrêmement intéressant. Ça parle beaucoup des dictates de la mode et de comment ça influence euh, la condition féminine et comment euh, les femmes... Aussi ceux conditionnent elles-mêmes à cause de tous ces dictates, etc. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont expliquées sur comment on va rechercher des corps parfaits, etc. Comment les troubles que peuvent avoir les femmes euh, en rapport avec bah, cette euh, alignation ne sont pas du tout euh, pris en compte. Enfin, il y a tout un passage sur l'anorexie, etc. Bref, euh, un ouvrage très bien que je conseille et qui est d'ailleurs disponible euh, gratuitement en ligne. Donc euh, vous pouvez le, le lire... Euh... Comme ça si vous pouvez pas l'acheter dans la même veine j'ai continué avec euh, un livre de belle hooks euh, qui a enfin été traduit en français euh, qui est ne suis-je pas une femme femme noire et féminisme extrêmement intéressant sur euh, l'histoire de la condition des femmes noires aux etats unis donc ça part de l'esclavage et de la traite euh, des noirs beaucoup de choses que je ne savais pas beaucoup de choses extrêmement dures euh, il fallait quand même faire des pauses dans la lecture parce que c'est difficile à encaisser mais en même temps c'est hyper important et ça permet vraiment de comprendre pourquoi euh, la condition des femmes noires aux états unis mais évidemment ça se transpose aussi en France après il y a sans doute des spécificités que je ne connais pas mais euh, voilà il faudrait que je lise des ouvrages sur le sujet mais en tout cas euh, voilà ça explique très bien les choses pourquoi en gros il y a cette double peine de être une femme et être noir, et comment les deux s'imbriquent. Extrêmement intéressant, très formateur, très instructif. Je le conseille vraiment à tout le monde parce que, pour le coup, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Euh, clairement, à l'école, euh, quand on parle du commerce triangulaire, vraiment, on, on nous dit pas tout. On nous raconte pas l'histoire euh, d'un point de vue neutre et, euh, et clairement, il y a toute une partie qui est complètement euh, oubliée. Ensuite, j'ai lu un album qui est euh, Histoire de Julie qui avait une ombre de garçons de Christian Briel et Anne Bozelec. C'est un très vieux livre, en fait, dont on a reparlé un petit peu récemment, parce que bah, du coup, euh, voilà c'est une histoire de transidentité, parce que euh, en fait, il y avait déjà des livres il euh, y a 10-20 euh, piges sur le sujet. Ça m'a pas énormément enfin c'était intéressant, c'est cool tout ça que ça existe. En tout cas, un album jeunesse qui aborde la transidentité, voilà, si vous avez besoin. Je suis ensuite allée sur de la bande dessinée avec euh, La différence invisible écrite par Julie Dachaise et illustrée par Mademoiselle Caroline. C'est une BD euh, mi-romancée, mi-tirée d'une histoire bref hein, une espèce de mélange tiré de témoignage, sur euh, une jeune femme autiste et comment elle découvre qu'elle est autiste en étant adulte. Ça permet de comprendre un petit peu quelle peut être la vie d'une personne autiste dans un monde qui n'est clairement pas fait pour elle. J'ai beaucoup appris, et d'ailleurs en passant, je vous renvoie à l'interview de Calvin que j'ai fait sur la chaîne de Princesse, qui parle un petit peu justement d'autisme. Et je vous renvoie aussi à la chaîne de Super Pépette, euh, bah, qui est d'ailleurs la personne qui a écrit le livre. Toujours une BD, j'ai lu le tome 3 de L'Arabe du Futur. Euh, bon, ça fait trois mois que j'en reparle, mais bon, bref. Euh, cette fois, je crois qu'on était en Syrie. C'est toujours intéressant, un petit peu effrayant aussi. Euh, ça fait réfléchir et puis euh, bah, j'attends la suite, quoi. On continue. Ensuite, j'ai lu, enfin un livre que j'ai quand même sous la main. A durée déterminée de Samantha Bailey. Euh, on avait fait des interviews avec Samantha Bailey, je vais vous mettre les liens d'un... Euh, je sais plus le petit i s'il est là ou il est là. Donc ça, c'est le tome 2 euh, d'une trilogie qui est sur euh, une jeune femme qui, euh, en gros, commence stagiaire. Là, à durée déterminée, elle part euh, en CDD et ensuite, bah, Vous comprendrez que ce sera à durée indéterminée et on va parler du CDI. C'est vrai que c'est toujours euh, assez rare d'avoir... Euh, des récits sur cette tranche d'âge parce que autant on a beaucoup de choses en littérature euh, jeunesse, donc tout ce qui est ado, il y a aussi quelques bouquins qui se passent à la fac, etc. Et après tout de suite, on arrive sur des histoires avec des héros euh, qui ont une trentaine d'années, une quarantaine d'années, qui sont restés dans leur vie, etc. Alors que euh, bah, les considérations et les problèmes sont pas du tout les mêmes quand on a 20-25 ans et euh, qu'on rentre dans la vie active et euh, qu'on est sur un marché du travail qui est complètement bouché euh, avec euh, très peu d'espoir euh, d'évolution, avec des loyers qui sont hors de prix euh, surtout quand on est à Paris ou dans des grandes villes J'ai beaucoup aimé donc on est toujours sur le personnage euh, des stagiaires le personnage de Ophélie. Euh, qui est donc en CDD dans une boîte de manga et on suit un deuxième personnage du coup là qu'on qu rencontre dans ce tome là euh, qui s'appelle Samuel et euh, qui a fait une dépression quand il faisait sa thèse catastrophique je crois. Bon gré, mal gré, il se trouve en CDD parce que de toute manière il faut bien qu'il bouffe et qu'il paye son loyer et puis bah il va essayer de reprendre sa thèse petit à petit, enfin bon bref. Donc c'est typiquement le genre d'histoire que j'aimerais lire un petit peu plus euh, notamment sur des contextes français parce que enfin j'en ai marre des histoires qui se passent aux états unis enfin c'est très bien hein, mais euh, j'en peux plus juste arrête euh, moi j'ai envie de voir euh, des bouquins euh, qui se passent en France euh, ou en Belgique ou en Europe sur bah, des jeunes entre 20 et 30 ans, et, et voilà, et avec plus de gens queer quand même, parce que je vais quand même pas connaître. <rire> une autre BD que j'ai eue à mon anniversaire, Corps sonore de Julie Marot. Julie Marot qui a écrit « Le bleu est une couleur chaude » qui a été adaptée ensuite euh, au cinéma, euh, ça a donné la vie d'Adèle on a fait une vidéo dessus avec un ami je vais vous mettre encore ça va être la vidéo où j'en renvoie vers d'autres vidéos Corsonor c'est donc euh, une bande dessinée avec plein plein plein de petites histoires très courtes euh, qui sont des histoires d'amour des histoires de rencontres, des histoires de rupture, des histoires de vie quotidienne, des histoires euh, d'amour, quoi. Et la spécificité, c'est que ce ne sont pas que des personnages blancs si cis-hétérosexuels valides. Et ça change beaucoup, en fait, euh, mine de rien, parce que on n'est pas habitué à avoir euh, des corps euh, différents, des corps trans, des corps noirs, des corps euh, handicapés, des corps... enfin voilà. Des, des corps différents. Il y a de l'amour, il y a de la sexualité, A2, à à plus. ça a été une bonne lecture, j'en parlerai un peu plus spécifiquement dans une vidéo dédiée, mais en tout cas, pour le moment, je vous le conseille. Et pour terminer, euh, et vous le verrez euh, dans le bilan d'avril très vite, parce que voilà, euh, j'ai commencé enfin euh, l'Assassin Royal. Voilà, ça faisait environ trois euh, ans que vous n'arrêtiez pas de me conseiller cette saga, parce qu'il y a le fou, voilà, personnage neutre, tout ça, tout ça. Donc j'ai mis longtemps à m'y mettre, euh, clairement, euh, parce qu'il y, y a beaucoup de tops et que je savais pas trop par où commencer et que du coup j'avais la flemme et puis euh, quelqu'un euh, m'en a parlé en long, en large et en travers et comme j'avais envie d'en parler avec cette personne et eh bah ben, j'ai lu donc j'ai commencé euh, en mars avec L'apprenti assassin qui est donc le tome 1 de Robin Hobb, en gros euh, c'est l'histoire euh, d'un jeune garçon dans un univers un petit peu médiéval euh, fantastique, euh, fantasy, tout ça tout ça qui est le bâtard euh, d'un prince et euh, donc il est envoyé à la cour euh, en gros euh, pour, euh, pour faire sa vie Hein, tout simplement. alors il va pas être élevé en prince, hein, faut pas déconner, euh, mais en fait il va être formé euh, comme assassin du roi. là c'est juste le début où on rencontre un peu les personnages et notre notre jeune garçon commence sa formation euh, d'assassin. je ne vais pas trop vous en dire plus, mais euh, j'ai eu du mal à commencer, mais en vrai c'est cool et je comptes faire une vidéo dessus, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des avis sur les livres que j'ai présentés là, parce que peut-être vous avez des avis différents, tout ça c'est très intéressant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, parce que comme ça vous pourrez savoir quand est-ce que je publie des nouvelles vidéos. Merci de m'avoir écouté je vous souhaite à très vite pour le bilan du mois d'avril, que je vais tourner dans la foulée en fait, hein, donc il y aura les mêmes avis. Et à très bientôt